Le festival Oasis, c'est l'événement annuel qui permet à tous les écolieux du réseau Colibri de se retrouver. Ce qu'on veut chez Colibri, c'est que les écolieux, qu'on appelle des oasis, se multiplient, que chaque année il y en ait de plus en plus et qu'ils essaiment. Seulement, on ne dit pas aux gens de faire des oasis, on ne leur dit pas comment il faut vivre. En revanche, on fait le pari que la vie en oasis, qui est une vie autonome, collective, conviviale, c'est une vie qui préserve les écosystèmes et qui prend soin des gens. Et plus les gens font des oasis, plus ils donnent envie aux voisins, aux copains de faire pareil. Et c'est comme ça que le réseau se développe. Donc faire un réseau d'oasis, c'est créer un maillage de petites étoiles partout sur le territoire français où on vit bien, où on s'alimente bien, où on s'entraide et plus les lieux seront en lien les uns avec les autres, plus ils permettront aux autres lieux de se développer. Donc Le festival, c'est un événement de réseau avant tout, de manière à ce que le reste de l'année, quand on est à distance, ce réseau puisse continuer de vivre, par le numérique, par des échanges à distance, mais aussi par des échanges plutôt locaux, territoriaux. Donc le festival, c'est le moment de rencontre annuelle des écolieux. La question, c'est les oasis, une réponse à l'effondrement de venir en fait au festival bah franchement c'est trouver des pépites pour me permettre d'avancer d'abord de pouvoir communiquer sur qu'est-ce que moi j'ai envie en fait qu'est-ce que j'ai comme valeur à offrir aux personnes voilà, qui viendraient me rejoindre pour pouvoir bâtir en fait cet écolieu et aussi du coup d'utiliser bah, toutes les compétences de personnes qui sont déjà passées avant moi et partager justement et m'enrichir de leurs expériences. Et ici franchement le festival m'amène et d'abord une chaleur humaine et me montre en fait bah, que mon rêve peut devenir possible et me permet aussi de clarifier vraiment mes envies pour pouvoir justement les partager et pour que ce projet puisse aboutir. On partage ce qu'on ressent, ce qu'on vit au quotidien, on se forme, on essaie de rencontrer des gens si son lieu a besoin de retrouver d'autres habitants. Euh, on joue ensemble, on chante, on danse, euh, on fait un peu de tout. Cette année, c'est intéressant de pouvoir écouter les gens sur éventuellement leurs problématiques euh, au sein de leur propre oasis et aussi euh, tout ce qui euh, les fait vibrer euh, aussi dans le même temps. Venir ici, c'est prendre un peu, des, un peu de, de graines par-ci, par-là, pour justement faire évoluer notre projet. C'est des lieux qui touchent leur territoire, des lieux qui inspirent beaucoup la société et qui montrent que c'est possible. C'est-à-dire qu'il est possible, est que il est possible de, euh, de faire autrement, ça marche, donc y arrive déjà aujourd'hui. Euh, et dans, un, dans une vraie diversité, c'est-à-dire qu'il y a autant d'oasis différentes qu'il y a d'oasis, chacune invente une nouvelle façon de faire, expérimente. Et nous, on cherche à capitaliser là-dessus euh, voilà, pour que plus tard, il y en ait euh, des, des, des milliers qui puissent euh, peu à peu se construire et qui ressemblent à chaque fois à ce que les gens veulent en faire. C'est-à-dire le but, ce n'est pas de faire des copier-coller euh, identiques, mais de que chacun puisse cheminer pour euh, trouver euh, son bon mode de vie, ce qui lui correspond et sa façon à lui de, de vivre écologiquement. Tous les aspects euh, communicationnels, de gouvernance, de changement de mode relationnel en fait, sont présents au sein des oasis, euh, au même titre que l'architecture de base, que l'achat d'un lieu, que l'aspect euh, juridique. Pour moi, du coup, il y a vraiment quelque chose de la, de la conscience en fait, euh, qui est mise sur les modes relationnels. C'est un très bon signe euh, en termes de, de résilience et de réponse possible à l'effondrement, puisque ça a été aussi le sujet ici de ces trois jours. Je sais que le, monde, le nouveau monde est en marche, mais là je le vois. Et, euh, et je le vois dans mon petit microcosme aix et du Sud de la France, mais là d'un coup c'est juste génial de rencontrer des personnes de toute la France, voire même d'autres pays, je, je parlais tout à l'heure avec une Suissesse, et, et bah, ça booste en fait, parce qu'on a besoin de se connecter les uns aux autres pour garder l'espoir. Je crois que c'est ça qu'on vient chercher ici. Parti, personne ne parle aimer jusqu'à la déchirure. Pour reprendre les propos de Diana Lev Christian, euh, qui a écrit le livre « Vivre autrement », c'est pas facile de vivre ensemble, mais c'est vivant. près de 900 lieux qui sont inscrits dans le réseau. C'est un réseau qui à la fois euh, comprend les oasis de Colibri, mais aussi les habitats participatifs du réseau Habitat Participatif France. On a une carte commune qui recense toutes les initiatives collectives écologiques aujourd'hui en France et l'objectif c'est de se compter pour compter.